Oui, je suis Nelly, 29 ans. Et vous faites quoi dans la vie Commissante. De... Okay. Et combien de personnes habitent dans votre ménage Sept personnes. 7 personnes, uh -huh. ok. Ok, comment fonctionne le, votre système depuis son installation Est-ce que vous avez des problèmes à utiliser Non, on a eu les difficultés, là, mais les difficultés du tuyau. Découlait, mm -hmm. mais on a appelé un technicien à Il est venu, il a, il a dépanné. Mm -hmm. Normalement, il disait qu'il fallait qu'on change le tuyau. C'est parce que le tuyau ce n'est pas solide. Mm -hmm. Mm -hmm. Il fallait qu'on change ça. Qu'il a vu notre place là où on vend les bons, tu qui qu'il va venir changer. Ok, okay qu'est-ce que ça vous fait de, de procéder votre propre système d'eau à domicile? De ça nous vient de vraiment. Même les voisins, tout, tout le monde plus. Ça nous aide. Avant ce n'était pas propre, mais dernièrement, il est venu arranger. Là, maintenant c'est bien propre. On fait tout avec. Vous buvez aussi. Non, on ne boit pas. Non, on se lave, on lave les assiettes. fait de la cuisine. C'est bien propre maintenant. Ok, okay avant d'avoir ce système, où est-ce que vous vous, vous approvisionnez en eau On souffre vraiment. Hein. Dans le coin, là, on souffre. Un peu ici en bas là, mais. J'ai aussi ça là-bas, ce n'était pas facile parce que le papa là, il a fait la barrière, c'est dans la condition de quelqu'un un On souffre aussi vraiment. <coughs> ok, quel, quel, quel, quel conseil quel message pouvez-vous, est-ce que tu peux donner aux autres habitants du village qui souhaiteraient avoir leur propre système d'eau? Mmh. Ah, je le conseille qu'elle peut les donner, sinon je peux à dire que. Si vraiment quelqu'un a la possibilité de creuser aussi vraiment, c'est qu'il peut vraiment le faire parce que c'est vraiment, c'est très bien. Et c'est même bien protégé pour les enfants. Mm -hmm. Mm -hmm. Il n'y a pas de risque ici, là. Il n'y a pas de risque donc c'est vraiment très bien. Oui. Mm -hmm. Et c'est facile à pomper. Mm -hmm. C'est facile à pomper. Même mon voisin, aussi, il qu'il voulait aussi. Et parce qu'il vous a dit ça depuis, non Oh, oui, oui, c'est je dis que... oui. mm -hmm. il avait dit ça depuis qu'il voulait aussi. Merci. Mm -hmm.